Maintenant, on va utiliser la chaleur résiduelle. On prend un main de foin. Ça va commencer à fumer légèrement. Puis on met le beurre sur le feu et le foin. Et on ferme le barbecue avec la cloche. On attend encore 10 minutes. Maintenant, on va mettre le beurre dans le frigo pour figuer. Et demain, on peut poêler le viande au poisson aux légumes dans le beurre fumé.